Dans cette salle circulaire appelée « In memorial, dans laquelle nous avons la phrase des survivants « renoncer à oublier, renoncer à la vengeance », nous abordons la thématique de processus de réconciliation non seulement entre Guernica et l'Allemagne, mais ailleurs dans le monde, tels que l'Irlande du Nord, l'Afrique du Sud, etc.